Hey, salut guys! Mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au sentier récréatif Port au moment de filmer ces images. On est à l'automne 2020, ça doit être une des dernières journées de l'année. J'ai profité pour faire un petit peu de bike. Et pour vous, au moment de regarder ces images-là, on risque d'être au printemps 2021. Je ne sais pas comment a été l'hiver, je me doute qu'elle a été très longue, très froide, beaucoup de neige, et je me doute que vous avez... Une chose en tête qui vous tente énormément, c'est de prendre vos bikes et d'aller rouler dans les trails. Mais, juste avant, je vais vous arrêter. Il y a une petite quelque chose que je vais vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est super important. À chaque début d'année, au printemps, la plupart des centres de vélo de montagne vont faire des petites annonces sur leurs réseaux sociaux, principalement Facebook et compagnie. Et ils vont demander une chose aux gens. Ils vont demander, s'il vous plaît, n'allez pas rouler les trails tant qu'on n'aura pas donné le hockey, tant que les trails ne seront pas ouvertes officiellement. Donc, si vous prenez votre bike et que vous allez rouler lorsque la neige vient juste de fondre, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez faire des roulières dans les sentiers. Maintenant, il y a énormément de temps, énormément de travail, énormément de capital qui sont mis dans les pistes pour les mettre belles, pour les mettre roulantes, euh, pour faire qu ce qu'on qu qu veut faire avec cette piste-là, que ce soit un potentiel de vitesse, un potentiel technique, un potentiel des deux même. Donc, si vous prenez votre bike et vous allez rouler, si vous faites une roulière dans les pistes, les, euh, les centres de vélo de montagne vont avoir à réparer ça et je vais vous donner l'exemple d'un centre que je n'aimerais pas le nom, c'est pas important, mais euh, au printemps 2020, ce centre-là a encore une fois fait une annonce « s'il vous plaît, n'allez pas rouler » et il y a une personne qui a décidé d'aller quand même, il a fait une roulière de à peu près 2 pouces de profondeur dans les « trails » Et cette roulière-là faisait 5 km de long. Ça l'a endommagé pour plusieurs dizaines de milliers de dollars cette piste-là. Ça l'a pris plusieurs semaines à la réparer. Ça implique que plusieurs personnes aillent travailler dedans avec les quatre roues, les outils qui amènent du matériel parce que ce n'est pas tous les endroits qu'on peut avoir de la, de la belle terre. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça retarde l'ouverture des autres pistes. Tu comprends que vous pouvez dire « Ah, il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Euh, » oui puis non. Tu sais, il y a certains centres qui ont un petit peu plus de budget euh, certains vont avoir des subventions de la part du gouvernement, mais certains centres sont des organismes à but non lucratif qui sont euh, renés par des bénévoles. Et s'il si y a plusieurs semaines de plus de travail à faire pour ouvrir les sentiers, ben, ces trés-là ne vont pas ouvrir très, très tôt dans le printemps. Le, le centre en question, je crois qu'il a ouvert trois semaines plus tard, juste à cause de cette piste-là, à cause d'une personne qui est allée rouler sans avoir le, le hockey. Ça fait que si vous avez un besoin urgent de sortir de la maison, d'aller dans la forêt, d'aller dans le bois, d'aller dans les trails, il y a une chose qui peut être super constructive, qu'on peut faire tous ensemble, c'est que qu'à chaque début d'année, les centres du Québec organisent des corvées, qui sont en gros des journées de bénévolat. Donc, si vous allez sur les réseaux sociaux de votre centre de vélo de montagne favori, souvent, quelque part au mois de mai, ils vont organiser une petite, petite demi-journée, de bénévolat, ils vont demander aux gens de venir donner un petit coup de main. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez trouver cette date-là, prendre vos outils, aller rejoindre les gens. Si vous n'avez jamais fait de trail building, ils vont vous montrer comment faire. Euh, souvent, on va souffler les feuilles, on va enlever les arbres qui sont tombés dans les pistes. On va refaire les sauts, refaire les virages. Euh, moi personnellement, je viens donner du temps depuis cinq ans ici au sentier récréatif Port Neuf. On vient ouvrir le bike park, on met toutes les pistes belles, puis on sort les bikes, on se prend une petite bière, on roule tout le monde ensemble. C'est super, le fun. C'est un moyen incroyable de connaître des nouvelles personnes, connecter avec votre communauté, puis redonner un petit peu à ces réseaux de sentiers là qu'on aime du fond du cœur. Le but ce printemps 2021, c'est qu'il n'y ait aucun centre qui se fasse détruire leur trail et il y en a encore trop. Euh, à chaque début d'année, à peu près tous les centres vont avoir une piste qui va se faire briser euh, parce que les gens sont trop pressés. Fait que tous ensemble, faisons passer le message, travaillons fort pour garder nos sentiers en état et s'assurer la pérennité de nos sentiers de vélo de montagne au Québec. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une magnifique saison 2021 et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut guys, bonne saison!